Quand tu veux. J'y vais, c'est moi qui parle. Ouais, bah du coup, ouais, <rire> là, dans le cou, alors... Ouais. Donc, euh, ici, comment on procède euh, Donc, on récolte... Euh, le Quand c'est des haies, je le fais faire euh, par entreprise, ils me le coupent au lamier, mmh. ils me dégrossissent le travail. Euh, tout ce qui est arbre, bon, je le tronçonne euh, moi-même. Comme j'ai pas de capacité de stockage du BRF à l'abri, je préfère couper mes arbres 2-3 mois à l'avance, les laisser sécher. Et euh, l'entreprise qui vient me les, me les broyer le fait quand il est sec. Comme ça, je peux le mettre directement dans la litière. Donc, euh, quand, je le mets, quand je le mets dans la litière, je fais des, des lits d'une dizaine de centimètres, en fait. Donc, je mets un premier lit de 10 centimètres. Les animaux restent 10-15 jours dessus. L'aspect visuel n'est pas exceptionnel, mais les animaux sont toujours propres. Et dès que je vois que les animaux euh, sont moins propres, je remets 10 cm, je déchomme pour que ça ne fasse pas une croûte entre les différents lits. Et donc l'année dernière, j'ai fait ça trois fois d'affilée. Et euh, vu que j'ai aussi un souci de hauteur du bâtiment pour passer en, en tracteur, euh, j'ai préféré arrêter là et j'ai consommé de la paille. Et ce. ce ce qui était frappant, c'est que le, la consommation de paille elle est vraiment très faible quand on a une couche de BRF en dessous. Parce que même si euh, le BRF est noirci, et il a encore un pouvoir absorbant euh, énorme parce que j'ai consommé moitié, moitié moins de paille après même euh, une fois, euh, quand j'utilisais plus que de la paille sur les BRF. Donc euh, globalement, dans mes estimations, j'ai à peu près utilisé euh, 3 m3 de BRF pour remplacer une tonne de paille. Donc à 70 euros la tonne de paille rendue. Si j'ai un BRF, euh, à moins de 23-24 euros rendu, je suis bon. Donc celui que je fais par moi-même, il me coûte en broyage aux alentours de broyage et manipulation. Je peux estimer que je suis à 10 euros. 8 euros de broyage et 2 de manipulation. Euh, on arrive de temps en temps, euh, quand il y a des opportunités, à se fournir gratuitement. Là aussi, on n'a que le broyage et le transport. donc Ça reste intéressant. Euh, et après, dans le commerce, il y a tous les prix, ça va entre 20 et 30 euros le, le mètre cube de BRF rendu. Mais moi l'objectif c'est d'en produire le maximum ici. Attends là, je vais m'arrêter deux secondes parce que je sais plus ce que je dois dire après. Et euh, il fallait parler des, des coûts, donc ça c'est fait. Ah, et après, une fois que je le sors. Ouais, ouais du coup, alors, Et je parle que je le composte et tout. Ouais. Mais moi c'était mes pratiques euh, ouais. Donc euh, l'année dernière, j'ai. Donc j'ai mis la première couche de BRF au 1er novembre, la deuxième euh, euh, au 15, la, la troisième début décembre. Je me suis mis à pailler euh, vers le 20 décembre. Et un mois après, j'ai sorti le, le fumier, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais... Et donc ça, je l'ai mis en, en dépôt dans les champs et je l'ai composté. Et Parce que bah, moi, je suis en agriculture bio et j'ai pas envie de dégueulasser mes terres. Donc le but du compost, c'était surtout de... de pouvoir en mettre sur les pâtures et puis d'essayer de ramener le moins de mauvaises herbes possible dans les champs. Donc j'ai continué comme ça avec le BRF. j'ai je... pas de retour. Je ne peux pas dire si c'est mieux ou moins bien. Et là, je l'ai épandu dans les champs. Donc là, c'est sur une parcelle de métal qu'on a récolté euh, le 10 juin. Et le lendemain, j'ai épandu ça. Donc j'ai mis euh, 50... Euh... 5, entre 50 et 60 mètres cubes hectares mmh. de BRF et fumier. Quoi. Donc là, je l'ai testé sur une parcelle où je vais implanter une prairie temporaire. Une parcelle où, de craie où il y a besoin de ramener de, de la vie dans le sol. Donc, euh, mais là-dessus, je n'ai aucun retour pour l'instant. <rire> et en litière, alors, comment ça se comporte C'est quoi les observations que... Donc en litière, euh, bah, au bout d'une semaine, on voit que c'est noir. Paraît... C'est moins beau qu'une belle couche de paille, ça, c'est clair. Et Ce qu'on se rend compte, c'est que les animaux s'y couchent sans problème. Euh... Qu'est-ce que je pourrais encore dire Et que ça paraît pas très propre, mais les animaux sont vraiment propres dessus. Et je suis sûr que c'est beaucoup plus sain. Je l'ai fait aussi sur mes vaches taris. Les vaches taris, j'ai fait différemment parce que c'était moins pratique. Donc J'avais mis seulement une couche de 15 cm de, de BRF. Et au bout d'une dizaine de jours, je me suis mis à pailler. Et donc là, après vélage, j'ai pas de mamite juste derrière le vélage. Donc je suis sûr que ça tient une litière beaucoup plus saine qu'avec qu de la paille. Mais c'est du ressenti, j'en suis certain, mais je ne peux pas, je peux pas te donner. J'ai pas fait d'études économique ni technique mais ni... okay. voilà ce que je pouvais dire mmh, super. Mmh.